ch Et salut serait c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très binder du, du mois de juillet donc oui et ça a été demandé donc je le fais voilà donc euh, j'ai pas pu tout mettre tout mettre au goût du jour parce que il me manque quelques cartes à mettre mais j'ai mis les plus importantes Et donc, euh, je mettrai dans la description, je mettrai dans la description toutes mes recherches, comme ça vous saurez. Donc tout, tout peut partir... Même ça peut partir, donc vous voyez, euh, je me moque pas de vous. La grippe d'Armocrate, fou de la destinée, euh. héritage du Cadiz. Après, bon, ça vous allez me dire c'est une commune, hein, ça, ça vaut que dalle, mais euh, voilà, j'ai mis des cartes de côté pour quelqu'un, et j'ai coupé les cours avec cette personne, donc du coup, voilà, je... Je remets à l'échange toutes les cartes que je lui avais réservées. Les Valkyries. Voilà, ah, j'arrive pas à re redire. Trop de Critias que je cherchais à l'époque, mais j'ai décidé de l'enlever parce que... Il n'était pas... Mon deck n'était pas équilibré là, il est beaucoup plus équilibré même s'il est un peu à l'ancienne. J'espère que vous allez pouvoir voir, bien voir tout ce que j'ai. Voilà ah, parce que tout ça c'est à l'échange et c'est pour vous, hein? je ne demanderai pas grand chose. <coughs> J'avais peut-être une, une idée de, de vous faire un, un deck far star, donc si vous avez un, une base de deck far star pas trop cher, ça m'arrangerait parce que c'est un deck qui pourrait me plaire. encore des quelques vagues bah, gris donc là attention hop, voilà je vous montre Elles sont le parce que voilà mais j'en ai deux j'en ai deux des -Dorée de château doré de stromberg le arc des mouvements ça je pourrais le garder pour, euh, Ça je vais en garder un mon deck zombie c'est ah non et non et non parce que j'ai pas encore euh, modifié mon deck zombie j'ai pas eu le temps cette semaine Ah On va faire comme ça, ça sera mieux. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Là, vous avez peut-être pas vu, mais c'est le Pandémonium des Monarques. Vous ah, n'avez peut-être pas vu, donc là, a... l'air de lune, on au... le cercle du roi du feu et les Poly nordiques. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous voyez pas, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Hein. Je pense que je prendrai mon classeur avec moi, au cas où. Je sais pas encore. Donc presque tout est, est en rareté, hein. il n'y a que quelques communes et... Voilà et là, il y a, là où il n'y a, a plus de communes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 On va tous te montrer qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génie